Bonjour, bonsoir, tout le monde. Bienvenue sur Fiat 83. Tout dépend des côtés où côtés où ils nous. Nous comptons ensemble avec vous Non, laissez ça et vous conseiller déjà. Et c'est un moment pour nous porter pour tout dernière information cap dominée actualité à l'économie, économique et politique et à cas social premier ministre Ariel Henry installé un nouveau président dans cour cassation qui prend le gain pour diriger boîte l'état. De l'autre côté, dossier wap continuer Canada frappe fort, ancien premier ministre Laurent Lamotte pas gros problème et dossier wap continuer en pile parler en pile dans la république. Gagné tout sous frontière ou an côté yon groupe haïtien décidé fermer frontière et puis mettre clé sans temps de ya pas quitter aucun machin entrée yon façon bouder et puis protester contre toute malversation dominicain t'a décidé fait sous haïtien dans dernier temps kap passe ou la côté gagne premier ministre canada lui même qui décidé répondre laurent la mode zé en mélanger un pile détail après les États-Unis à Canada collecte ensemble pour Fini, mettez, kapé loin, en pile dirigeant dans le pays. Mesdames, Messieurs, c'est le gros pile qui gagne dans le pays d'Haïti. Information, ça à clôt, encore pour faire essentiel point dans le journal. Pour le jour, je vous déconnecté je vais déconnecter ensemble avec Sophia TV 83, réseau information. Mesdames, Messieurs, vous bien. Vous bien. La moindre patte, je me fais contrat avec le gouvernement canadien. La mode fait des contrats avec des secteurs privés au Canada. Le Canada n'est pas au courant de ça qui passe entre la mode. Ce n'est pas avec le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement qui est supposé payer pour. La mode n'est pas jamais Vincita avec gouvernement. Il chita avec des secteurs privés pour mener en Haïti pour signer des contrats contre le pays. Je vous dis, hein? Fait pour a prendre des décisions contre Maintenant, pour nous accepter, pour nous dire, c'est pas qui politique. La mode, pas de prend contrat avec le gouvernement du Canada. C'est ça, dit nous. Le gouvernement du Canada, pas de signer accord contrat avec la mode. La mode fait corruption avec des films, avec d'autres secteurs privés qu'elle menait en Haïti. Ce n'est pas le gouvernement. C'est des secteurs privés qui ont fini, qui ont signé contrat avec le secteur privé, qui débarquent le secteur privé, ça, ils mené en Haïti. Ce n'est pas avec le gouvernement. Mais maintenant, gouvernement, ouais, en plus corruption, gouvernement, ouais, ça qui fait c'est des blanchissements d'argent. Maintenant, il faut que les actions qui posent, et c'est peut-être ça qui a demandé pour tout haïtien mettez ensemble avec nous pour nous revendiquer, pour nous dire gouvernement, let's go! Mettez-vous trace à de bonne poubelle, yoyez! Ton en sang, yoyez! Ton bon resta avec! ton en mountain, moun es mountain, yoyez! Je dis à nous capable de avec Fouayou, ça y Ok! Il pas de signer un accord avec nous! Mais est-ce que ce n'est pas corruption, ça y est! Est-ce que pas de gagner un embargo? Bon, nous parlons, mesdames et messieurs, préparez nous. Nous allons jouer Yves Juste. Nous allons jouer Yves Juste. Avant que nous commençons avec Yves Juste, journaliste, nous. Yves Juste. Oui, salut. Est-ce que Haïti n'a pas eu un bac aux âmes sous les Micro pour vous, frère. Bonsoir, PDG, bonsoir, madame Sarah. Bonsoir avec chaque graine fidèle auditeur, auditrice, Bosta John TV à travers moi. Je dis à ce 22 novembre 2022, déjà c'est deuxième parenthèse, actualité, qui a pris la caille pour journée. Effectivement, Bosta, question que vous posez à Haïti. Bien en bas de dans sous l'île depuis l'année 90. C'est pour une raison où, ouais, après que à Haïti définit une crise de l'année d'Haïti, la police a été en difficulté pour acheter gros ânes dans les pays étranger Et au avez ouais même ensemble de matériel que le gouvernement Jovenel Moïse a acheté dans le pays Canada, c'est juste le si gouvernement Ariel Henrien qui a livré le matériel yo, parce que. T'es déjà gagné un bago sous Haïti, c'est procédure qui a fait pour comment que tu capable de lever un bago sous Haïti. Et bien, est-ce que nous avons dit un bago il est sous Haïti? Non, nous avons dit ça. Parce que, ensemble de âmes que l'État haïtien a acheté ensemble avec Blendeo, dans le pays Canada, jusqu'à présent, malgré Blendeo arrivé en Haïti, ça a mieux beaucoup de Ok. Jodi, nous voulons éclaircir si peuple. Faites le peuple comprendre. Là, qui farine que va raboter salsa, il y a passé au moment. ils faut juste. Si il y a en Haïti, personne ne va acheter des âmes. Non Correct. Dès qu'il y a en Haïti, ça veut dire que le bagot, c'est sous pays il y a en général. Et n'importe quel gouvernement qui est venu là, il n'y a pas d'accès pour acheter des âmes. Pays à toute que l'IPA fait procédure judiciaire devant autorité à étrangère. N'a pas ça, c'est qu'à des âmes ou être entré pays à y'ont de façon illégale. Même j'allais en la motte commander de sang à l'île, sortir dans pays Israël, passer dans le pays Canada pour vivre en Haïti de de façon illégale sur territoire haïtien. Exactement. Laurent Lamont qui a fait macaque avec Bombé, là, qui a fait macaque devant les peuple haïtien, qui a fait jouer la mentalité des peuple haïtien pour faire comprendre que oui, c'est parce que PNH, c'est pour PNH qui ont été commandé. Mais à qui pouvoir qu'ils ont été embarqués pour commander des armes dans le pays étranger Est-ce que ce n'est pas illégal ou c'est légal, même si c'est pour PNH c'est illégal. action que la mode est posée, à. a pour une conférence à l'Albélise de Pendant que le député, les 12 hommes arrivent, ils sont assurés là même dormi, ça nous pas dans l'avion Amérique Jack. La, ils ont tout débarqué en Chango, à sont en Et on a ensemble de procédures qui tracés les hommes qui dans le pays étranger. Comment vous arrivez là Comment vous livrez Dans bah, comportement de la police, là, toutes les procédures sont pas respectées. D'ailleurs, le ministère Finance, Tabaye avali sous question d'un capacité en deux pays. Faut que la douane encore, tabaye avali sous ça toujours. Jusqu'à présent, ensemble, les réunions de l'État, pas respecter. bon côté gouvernement, m'ont été dit la là. Mais, nous connaissons ça pour voir l'argent en Haïti qui s'en fait, je veux dire, nous, le cyber campé la a défendu Laurent Lamotte, malgré qu'on ait fait entrée de façon illégale sur le territoire haïtien. Mais, une question m'a posé avec Cyrus Cyber. L'État dit clairement que c'est 200 qui entrent là-haut. Non, puis Cyrus Cyber fait 200 galiles qui entrent là-haut. Il dit que n'y a pas de cas militaire, parce qu'il y a plus de militaires, parce que 200 galiles là. Mais, Cyrus Cyber, il faut que appel pour vous, après que Laurent Lamotte, si le premier ministre, il quitte pour la tuer, nous devons découvrir une grosse base de pays qui devra révéler dans galil Northumberland, que Michel Martelly avec le roi la monte dirige et Eh bien, Bas-Galil ça parce qu'un peu de temps dans deux Bas-Galil c'est pas après achat de saint Galil qui fait que bas tout voté non Bas-Galil. Et pas peut-être que qui sortit non pas Bas-Galil, c'est quoi son son la familia, que la justice a été arrêté, Côté que juge damabé te dit, « Monsieur, il ou a il a il et de aller pas pêcher Exactement. Je dis à là, c'est peut-être ça que nous même n'a dit, « Annex nous pas capable faire ça nous te qu'on a peur encore il y a des jeunes qui sont réseaux qui connaît qui ça veut dire bien, bien lesquels gagnent des actions illégales. je veux dire pour garder malcardia pour garder malcardia qui prend micro qui dit mais pour qui ça que zameu t'a acheté zameu t'a acheté pour la police on ne pas ba tête nous mentir est-ce qu'il est garé en 2022 encore comme on dit que même ça à l'école yo rester sorté vous capable d'utiliser Je là, pour l'heure la mode, bon, ça peut pas que passer dans mi comme tout. Pour l'heure la mort, vous vous qui parler. Pour l'heure la mort, vous vous qui sont venus parler. Mais depuis, en bas, avant de devant le peuple là, moi un retour, pas de relation à 20 pieds, à 20 pieds, à 100 à Je dis là, l'heure la il fait nous mal en pile. Là, on en Afrique, vous de couru des messieurs, parce qu'elle ont fait tout, bagaille mal en Afrique. Mais je dis là, on a Laurent Lamotte, qui vient de parler devant le peuple, c'est pour la police. Est-ce que la police a le droit des armes Je dis, il faut éclaircir ça pour le peuple. Est-ce que la police, nous n'avons pas besoin de ait qu'elle n'a pas de Nous avons des armes sous nous. Qui rapporte que vous-même, avez des armes pour rapporter ou même ou faire zam rentrer pour la police, qui te met les mouns avec la police? Parce que les pas si posés, parce que l'embargo zam ils font sous pays, faut que ça sorte. Est-ce que jusqu'à maintenant là, l'embargo zam sorti en de pays, il juste. Redis peuple là pour nous. Comme nous même, nous douze c'est pour la police. Depuis que nous mettait l'embargo sous Haïti, est-ce que la mode qui a droit pour faire comme des zam rentrer en de pays, et puis pour la vine jouer dans cette peuple là, pour la passer de la farine, pour mettre de l'huile, pour faire le fruit après ça pour le manger? Est-ce que c'est correct? -ce non, il n'est pas correct. Quelque chose de signalé là-bas, il n'est pas correct sous aucune forme. Parce que, automatiquement, il y a un pays qui est un bagot aux sous l'île. Toutefois, étrangère pour régulariser les question des bagots sous le pays, il n'y a pas de droit en aucune forme pour le faire comme un exemple sous nos pays. C'est pour une raison où il est en pile de monde clairement que les bagots qui sont là sont des qui sont planifiés par l'autorité étrangère. Par exemple, il y a qui a été illégal dans le a fonctionné dans toute légalité. Pendant qu'il y a qui ont fait le kidnapping dans le pays a acheté des gros âmes dans le pays étranger. Et pour ça, il y a une question poser avec Cyrus Tiber, à toute le à la mort, comme c'est pour la police, nous avons acheté des nous prenons ça. Mais c'est une question pas nous, est-ce qu'ils ont été cachées après deux ou trois jours pourri? Est-ce qu'elles ont été avocats après deux ou trois jours pourri? 2013 à 2022, ça va exactement neuf années. Après neuf années, ça va, qu'elles de passé? ça ont passé? Exactement. Jodia, c'est ça la demande de Et c'est peut-être ça que nous parle parlons que le peuple apprend dans le mouvement Neglo à la Motchou. Jodia, là, où c'est vagabond, il y a un net. Je veux dire, et peut être ça, oui. Nous, nous dites, madame Sarah, nous, va, pour le nous la monde de pour l'international, la rentrée, parce que les lui. » Exactement. Nous, vous dit ça là Oui, nous. Te dit. Nous, dit parce que ça faire la pour que l'international, la courir en Haïti, pour vous envoyer la mer en Haïti, la caché derrière Pouyot, pour pour dire, pour dire, je veux nous, pour dire, je dis, c'est normal, non, le pas normal. Laurent Lamotte mon cher, fermez bouche. Vous n'avez rien à dire, arrêtez Pour Vous exclure complètement un système pays d'Haïti. C'est contre ça que bataille. Contre les tankuyos. Je dis, nous ne pouvons pas quoi là-haut, nous ne sommes jamais quoi là-haut. C'est un vagabond qui fait une richesse pays, qui signent des contrats avec des films, dans le ka, et, et, et, et film Canada, des films privés, 50-50, entre nous-mêmes, et les films, ça y dans le Canada. Si vous ne pouvez pas parler excusez vous-même, fermez Merci, on continue fondation pour le peuple et effectivement vous sagez que vous dites vous mettez pour le monde qui fait pour business avec michel joseph martelli n'a africain business a fait mal et nos pins nos ça a spécialisé au n'a question téléphone et de quoi on met qui téléphone n'a fait afrique vous mettez le deux en afrique pour vous les je dois penser que michel martelli là et michel là comme bon ministre dit que pour mal à qui qui qui bien que ça le fait vous savez bien dans le pays Canada, si le panneau soleil est dans la rue, c'est dans le jardin ça, c'est dans le champ ça qui pour éclairer côté que la lumière parisée. En Haïti, le panneau soleil est dans la rue. C'est tout grand ouïe de C'est tout grand villu, panneau soleil. C'est le grand villu. Pour contrer les disent que c'est une la caillot, Haïti est content. Si on dit y c'est la lumière la caillot. Mais pour autant, pour chaque téléphone là, il pas qu'un personne. Par exemple, chaque grain c'est 4 000 dollars américains. Jojo d'une des pays offres, ou bien la voie de est qui sérieux. Il y a qui joue à quoi Bouchli, construit 25 stades. Mais pour autant, lui a même construit 25 packs nèm. Qu'avec les bons packlaris, Jojo d'une est sérieux. Jojo y en a qui joue libéral, plus pas des carreaux de 10 000 simoun l'école. Lorsqu'on coude un chemin, on faut coude un carrefour pour. C'est radmari, tellement des simoun dans la rue. Et bien je dis, c'est même Nexao, Matéli Lamotte, qui dépend $50 diaspora, qui dit qu'il va investir dans l'éducation. Mais pour autant, c'est Olivier Matéli, il va faire millionnaire avec lui. Et bien je dis, on dit, les sérieux. Vous n'avez pas j'aime de un rapport sur la question de $50 diaspora. Pendant ce temps, chaque gouvernement qui vient là, il toujours toujours payer $50. Et quand vous allez vous ça, j'ai y a un pilier pour les 4 jours. en bataille, en bataille. Je dis, vous devez vous changer. N'aiguille pas parlé dans la même direction avec vous-même qui a bataille à Parce que je dis, il y a des batailles, qui sous coup de pile. Ils pour un mois, pour deux mois, pas pas bataille pour changement réel. connecté pour André Michel, son équipe qui dans un mois, deux mois, de mois. Il coup je dis, situation ce moment, je veux dire, est plus mal, parce n'y a rien qui dit. Je au contraire, c'est consolider les le pouvoir, car montrer nous à clair, bataille qui vous faites là, c'est masse peuple qui a souffert qui vous prend un destinées en main, qui vous résoudre le problème dans un pour tout pour avec bois de bac à Parce que je dis, l'éclair, l'île, l'état, pour au moins qu'on suspend souffrir, avant 18 nègres, 20 nègres qui sont gouvernement, qui a fait plus passer 12 à 13 millions de monde souffrir, je dis a notre pays. Faut au moins nous capables qu'il Nexao ait de toute tout le pays. Parce que de luttons pour le mouvement peuple là. Ils reprennent l'arrière tout bon vrai. Et l'idée luttons tout pour le peuple là à mouvement. Qu'on que aucun leader politique n'a pas d'application dans le mouvement là. Exactement. Euh... Exactement, Yves Juste. Nous parlons tout la décision qu'on a mis des jeunes qui mettent des têtes ensemble là. Qui t a monté un gros mouvement qui t a pour répondre à, des, à ça que Dominique était fait. À. Maintenant, j'ai eu un programme yo pour être yo bien préparé, yo, pour être yo prendre une décision, entre yo, pour être inélu. Maintenant, j'ai eu maintenant j'ai barricadé rentré de Wanamet à la République dominicaine, côté que j'ai eu machine va passer, et appuyer l'État, la CAIO pour venir ouvrir ouvrir porte, pour faire un salle sa en République dominicaine, pour répondre à la République dominicaine qui soit pensé Des mouvements, ça. Effectivement, hier, yeah, nous avons signalé ça, côté que y a plus habitants dans Wanamètre, qui t'aimaient au mouvement de décampé dans la commune Wanamètre. Le mouvement de ça, c'est par rapport oui, avec ça. ensemble habitants qui vivent dans Wanamètre, qui est vraiment frustré par rapport avec le comportement raciste du gouvernement dominicain a adopté l'État sao pour opposer Haïti qui a dans le pays Santo Domingo. Danne de début clairement, dans tout pays à travers le monde, la question immigration, les parfaits, dans ce domaine qu'on so, Je dis dire comment comprendre, les Haïtiens qui ont acheté Vidal pour entrer dans ce domaine, les bus, les payer 20 dollars ou 30 dollars pour le checker pour l'idée dans ce domaine. Lorsque l'idée est libérée de façon légale sur le territoire dominicain, Malgré les passeports, les, visables, les, les, machine, les, les de les checks correctement, les Dominicains en ils prennent, ils ont bourré leurs machines, que yo déporté le pays, malgré que l'illégal, eh bien, je dis un comportement inhumain, pour au moins Abinader retirer la Cali. Parce que je dis un, à tout le pays dans le monde, les agent d'immigration, avant que l'ils arrête ou pour le DCO, au tribunal, ils Gardez tout document si légal bas illégal. Automatiquement document légal agent immigration, ça, il paye un et pour le jour à travers document Parce que, ou même comme citoyen, il vit dans le pays Mais c'est contraire avec ça qui a passé, Saint-Domingue. Parce que, tout ou légal, tout ou illégal, depuis agent de immigration, pour dans domaine, il est correctement. Pour le il Sauf si vous travaillez en publicité avec agent immigration. Vous après que les artistes haïtien qui fait yo tweet sous, contre lui, quand elle clairement que, c'est Naël, elle dit clairement que malgré l'entrée légale dans le pays de ce domaine, quand elle a tout fait, elle a fait tout, entré agent immigration, sorti pour déporter tout le no. monde. C'est gros l'agent, obligé par agent immigration, qui l'a construit pas déporter. Je dis, à ce n'est pas question. Immigrants qui ont réglé. C'est question raciste, Abinader a appliqué contre qui Kabil, c'est ces domaines. Et vous voyez, raciste tellement allé loin, même Américains, ils ont déporté tout parce que des couleurs noires. E c'est pour vous une raison, les départements des Américains, e ils ont sortir son autre pour déclarer clairement que façon Abinader a agi là. Pour Haïti, ce n'est pas un problème immigration qui gagne, c'est un problème de racisme qui gagne, parce que moi, qui suis capable de bouteilles. Mais nous, voilà clairement, avec un du tout, l'idée de parce qu'Abinader a humilié Haïti, dans le pays phénomène. On ne peut pas dire que ça. Oubliez, on va faire des là il y a ici trois jours sans bosse de boucherie, sans béhéry, pas même qu'à manger non. Nous avons des chevaliers à l'historique, à ma contexte de la salle. Je veux dire, nous déployons abinader pères. Eh bien, nous devons faire nous haïtiens mal déjà. Je veux dire, abinader suivent exactement nous qui devons maltraiter Haïtien haïtiens comme ça. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas les dirigeants ici. Je veux dire, nous avons un ministre des Affaires étrangères, qui est Jean-Victor Généus. C'est comme quoi que son propre pétrole qui n'a pas. Qui n'a ministère ça. Quand que M. Pajam dit au qui ensemble, à ici, connaît que, des ministres qui ont des délégations qui déplacent pour la visiter, pays saint Mais c'est contraire avec ça, ministre, avec le pays à que c'est fait, c'est nous je c'est pas notre. Aïe se kabine, n'a pas besoin de besoin, c'est présent, autorité aïe se n'a pas besoin territoire dominicain pour être capable d'accompagner aïe se kabine. Yon situation difficile n'a pas besoin de l'aïe se kabine. Yes, actualité. Effectivement, Bostana continue avec parenthèse actualité. Yon ancien ambassadeur dominicain, José Seoul Ramia, nous <laughs> se durant dix dernières années. C'est Haïtien qui fait plus investissement dans le pays de ce domaine, dans l'achat de dans de Côté que Haïtien a déjà dépassé plus passé, 10 millions de dollars américains dans l'achat de dans le pays de Wow. Après que l'équipe Arabie Saoudite a fini casse maintenant, l'équipe équipe a mardi 22 novembre, dans la Coupe du Monde Qatar, pays Arabie Saoudite a qui les... Salamé, l'année, il mercredi 23 novembre, sous férié, sous tout Arabie Saoudite. Sous paysage, il décrète, non souci pour capable de célébrer la victoire Arabie Saoudite sous Argentine. Wow. La finale parenthèse a, Steven Benoit, ancien sénateur, département de l'Ouest, n'a qu'à dire qu'il tu aujourd'hui, il vraiment bouleversé la République. Côté que Steven Benoît dit clairement que. Tout le monde dit que les indexés dans le rapport ONU, dans le rapport États-Unis, côté que le Canada, les États-Unis, empêchent d'entrer sous territoire, c'est menti. Canada, les États-Unis, a fait le et je suis le de dire clairement que nous avons avec l'État haïtien tout bien nous avons gagné avant de nous arriver comme chef en notre pays. Après, nous avons déclaré tout bien que nous avant de nous arriver comme chef. Nous allons nous déclarer tout, tout bien, nous gagnons, l'infini qui le pouvoir. Par contre, est-ce que l'histoire a déclarer, bien, nous gagnons avant, nous gagnons chef chef. Nous connaissons Ronnie Célestin qui a acheté 4,25 millions de dollars dans le pays du Canada. 15 ans avant le député, il n'y a pas de goutte de ce qu'on a poche, C'est que tu as mis du lit, c'est que tu as mis quoi? Ma félicité qu'on a fait le cadeau dans le plateau central pour le capable Pabouet, comment le TK Aja élection. Je dis est-ce que vous pensez que vous le pour faire des déclarations Pas plus de moi de Grâce à Delva, qui est plusieurs buildings dans ce domaine. Avant, il n'y a pas aux États-Unis parce que tu déportés. Je dois penser que Gratta Delva, qu il doit en mesure de faire déclaration déclarations patrimoine devant l'autorité qu'il a eu. Mais, je dis à Isaac jour qui n'a pas gagné, qui la cause toute dérive ça parce que automatiquement on est grave comme chef en nos pays où on doit moins déclarer par l'état tout bien qu'on gagne automatiquement que doit pagain comme chef la fini, où doit tout déclarer tout bien qu'on gagne mais en Haïti c'est contraire là je dis un nègre ex par exemple fait déclaration en à, à nous Je toujours propose je viens dans l'état avec plusieurs millions mais pour autant c'est à faux Eh ben... oui, bien... premier ministre de... Ouais oui, on va parler Premier ministre de facto Ariel Henry installé juge Jean-Joseph Lebois comme nouveau président de la Cour cassation côté que après plus passé 6 à 8 mois René Silver est mort le mois dernier passé à hein, la question coronavirus et de finalement Ariel Henry de facto installé juge Jean-Joseph Jean Joseph Lebrun comme nouveau président de la Cour Cassation. Dans le discours, nous Ariel Henry fait qu'on est nouveau président de la Cour Cassation. le système judiciaire pour reprendre reprendre, et se côté, côté tout, nouveau président, c'est l'office de président la Dans ce sens, ça, Ariel Henry souhaitait succès avec juge Jean-Joseph Lebrun, dans le travail. Hein, de toute façon. Là, Oh, on va continuer. Oh, parce que j'ai été dernière information. On va continuer. Oui. L'autre information qui domine l'actualité, c'est pas seulement dans le pays de domaine il y a des poissons haïtiens. Dans le pays martinique. C'est presque même qu'on se côté que nous sommes déportés, plus passé 80 Haïtiens qui vivent de façon illégale dans le pays martinique. Dans ça, sens, plusieurs organisations dans le martinique regroupent ensemble, côté que nous nous le surtout qui est le caraïbe pour aller avec l'autorité dans le martinique pour garder la formalité avant que nous continuions à déporter Haïtiens dans le pays. L'autre information qui est actuellement à la police nationale d'Haïti, dans le cadre il a mené à travers la région métropolitaine, plus précisément dans le Delma 43, il veut admettre d'emmenager, de présumer le kidnappage qui ont opéré dans la zone. L'autorité policière, au fait qu'on est des kidnappages, est de articulée avec une machine, service de l'État qui est matriculée 01078. Dans à l'autorité policière a annoncé que récupérer les âmes AK47 avec plusieurs téléphones et puis récupérer les pick off Colorado pleins On continue avec avec série opération. La police a mené à travers le à Côté ça, nous pouvons directement dans le Côté que la police a arrêté trois individus dans le individus qui arrêté. C'est Jean-Bernard Lonicia, à Cibernard. Wenson Derisme, à Cheton, des Sénat, à trois individus, bien pour l'âge, 22, 24 et 25 l'année. Dans ce sens-là, autorité policière, fait qu'on est tous les trois individus déjà trouvés dans le niveau direction centrale, police judiciaire, pour capable de répondre à la question de la justice. Responsable dans le niveau officier à GF, après que vous avez mis en disponibilité. Par 27 employés, on a 4 travails dans ce match. Finalement, ensemble employés, on a annoncé que le président, un meeting dans ce cas venir là, devant le bureau de ce dans souci pour qu'on ne avec l'actuel directeur, on a James F. pour retourner sur décision parce que nous n'avons pas arrêté sans qu'on pas travail, dans l'institution. Nous parlons de quoi ça Dans la commune Léogane, que la police continue avec série opération, la police arrive arrêter Jeff qui fait un son chef gang dans la base Léogane. La police arrête Jeff sous le cabane de l'hôpital après qu'elle ait recevoir plus de cartouches dans l'affrontement entre policiers avec gang dans la commune Léogane.